Maintenant, donc, on a euh, abordé le, le, la partie euh, physique, donc l'activité physique pure. J'expliquais aussi que ce n'est euh, pas parce qu'on a une activité euh, physique que tout est réglé. Quelqu'un qui a euh, une activité sportive euh, régulière